Bonjour, alors dans cette vidéo je vais vous montrer comment allumer une LED sous A du bloc. Alors le module Groove LED est un module plug and play, elle se branche sur un shield et donc elle ne nécessite aucune sous et donc pas de plaque d'essai. Pour rappel, une LED est un actionnaire numérique qui se branche donc sur un port numérique du shield et peut donc être piloté par un niveau logique 0 ou 1. Ou on peut dire allumer ou éteint. Dans Art blog, donc on va utiliser une boucle, puis on va cliquer sur Site Studio Groove, on va récupérer le groove LED, on vérifie bien le port sur lequel on a branché notre LED, et le statut, on choisit allumer. Ensuite, on téléverse le programme dans la carte Arduino. cela, on vérifie bien que le type de carte est bien coché, ici c'est Arduino No, le port sur lequel est connecté à la carte Arduino et on téléverse le programme.